Bonjour Théodora et euh, merci d'être avec nous pour parler donc, de votre film Off Power. Donc euh, ce film, euh, j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que, en fait, euh, je trouve que c'est très compliqué de le mettre euh, dans un genre en particulier. C'est à la fois euh, un documentaire, certains euh, diront que c'est plutôt une fiction, un film de science-fiction ou même euh, un film expérimental. Donc euh, je pense que tous ces aspects font vraiment la, la, la particularité euh, et la singularité de, de votre film. Et euh, je voulais vous demander, donc euh, en guise de... De, de prémices et d'introduction euh, qu'est ce qui vous a euh, qu'est ce qui vous a poussé en fait à vous intéresser à tout ce réseau électrique en fait parce que je pense qu'on s'y intéresse pas par hasard euh, qui alimente euh, la ville d'hong kong oui alors déjà merci à vous de, de m'accueillir et de me perm permettre d'avoir cette discussion euh, alors euh, oui effectivement pour moi c'est assez enfin je en reviens juste sur les, les pluridisciplinarités des, des genres euh, pour moi c'est c'était important d'être enfin, dans quelque chose qui était un peu à la lisière euh, entre différents genres. Après, je suis pas du tout euh, proche de, de la fiction. Et pour moi, la seule manière d'introduire de la fiction dans mon travail, c'était d'introduire par la science-fiction euh, et d'amener voilà, d'autres réalités possibles. Pour moi, ça me permettait d'amener quelque chose de beaucoup plus expérimental. Parce que voilà j'ai une pr pr pratique de film expérimental, de, de film documentaire. Et voilà, ça, ça me paraissait un peu la la suite logique et ou la, un autre domaine de, de possibilités. Euh, alors, concernant euh, l'infrastructure électrique, euh, donc, en fait, je, parallèlement, je fais une thèse de recherche-création avec le programme doctoral radiant euh, qui porte sur l'emprunt de la recherche nucléaire dans le sud-ouest des États-Unis, une région qui s'appelle les Four Corners, et donc euh, voilà, euh, projet Manhattan, euh, développement de la bombe nucléaire, puis après développement de l'armement nucléaire pendant la guerre froide qui s'est euh, voilà, passé spécifiquement dans cette zone désertique euh, euh, du, du, du sud-ouest américain. Et donc ça m'a hum, ouvert toute une perspective de recherche autour de l'énergie, euh, du rapport à la modernité, euh, au progrès, etc. etc. Et, hum, et du coup, l'électricité voilà, euh, me semble être vraiment une, quelque chose qui lie euh, tout à la modernité, et qui a vraiment été ce, le, le, le, voilà, le, ce qui a permis euh, un essor euh, assez euh, incroyable très rapidement. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu euh, travailler là-dessus. Puis il y a aussi, euh, une chose, c'est que l'électricité est arrivée à peu près en même temps que la colonie euh, de Hong Kong. Donc les, le développement était assez concomitant entre les deux. Euh, colonie en Hong Kong, c'est 1841, euh, voilà, et donc y a, ça, me permettrait, ça me permettait indirectement de parler aussi de, du développement de la colonie elle-même. Oui, peut-être euh, euh, rebondir là-dessus pour dire que le, le power du titre, euh, c'est à la fois l'énergie et, et, euh, qu'on voyait déjà explorer d'ailleurs dans d'autres de, de vos travaux, euh, mais c'est aussi le pouvoir politique, et que j'imagine que c'est volontairement que le titre joue de cette ambiguïté. Euh, oui, c'est un de mes plus beaux mots. <rire> non, non, bien, oui, c'était pleinement là-dessus. Enfin, euh, voilà, le, le, comme en anglais, il euh, y a un, un, un, une similitude, un rapprochement entre énergie et, euh, et pouvoir. Et puis, c'était aussi une manière d'évoquer la situation politique actuelle euh, de Hong Kong qui est en train de... Voilà, de voilà, bon, voilà on sait <rire> euh, et, et voilà et comme le rapport aussi à l'indépendance énergétique euh, et comme euh, voilà le, la souveraineté énergétique et, et voilà ce mot euh, power aussi il apparaît euh, euh, presque voilà visuellement en fait dès les premiers plans du film à travers euh, toute la signalétique urbaine en fait de la ville d'Hong kong et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on part vraiment donc, de cette signalétique pour arriver jusqu'au bâtiment qui s'impose à nous euh, à la fin du film. Euh, et qu'est-ce qui, qu qui vous intéressait en fait dans cette, euh, cette, euh, cette apparition progressive peut-être, d'abord à travers le signe et ensuite euh, à travers cette ville qui surgit au fur et à mesure Alors, euh... En fait, j'avais un procédé vraiment, enfin, entre guillemets, vraiment archéologique. J'avais envie qu'on parte des traces euh, parce que, voilà, où, où j'étais, enfin, ce, ce qui restait de, des anciennes centrales qui avaient été fermées, détruites, etc. Voilà, c'était les, les, les noms de rues et, euh, et je trouvais ça intéressant comme peu à peu les formes euh, enfin, les formes, les vestiges euh, s'accumulaient, euh, voilà, de plus en plus d'indices, de plus en plus précis, de plus en, de plus, en plus érigés, parce qu'au début on est voilà, sur Electric Road, Power Street, après on a un, un bâtiment qui reste, euh, euh, et ensuite euh, voilà, on a la vraie centrale à, à la main. C'était vraiment un, un rapport voilà, de... de de recherche de, de, enfin de, de, de, de archéologique quoi, hein, de, de creuser un peu et, euh, et voilà de, de ressortir différentes strates temporelles euh, et on va du, du plus ancien au plus euh, au plus récent avec euh, ce, ce moment particulier qui est justement celui de la, de la découverte avec, euh, qui se fait en plusieurs temps hein, de la, de la centrale elle-même avec les, les trois cheminées euh, dont vous dites bien qu'elle qu'elle s'impose quelque part dans le paysage et on voit bien comment elle, elle, elle, elle s'impose justement progressivement dans le champ soit en mouvement, soit derrière des, des verdures, d'autres des, des, éléments qu qui semblent en contradiction avec elle, pour finalement ne plus voir qu'elle, enfin un moment Et j'ai trouvé ça assez intéressant, cette façon justement, à de, de, un moment où on voit bien que vous, vous tournez autour des, des cheminées à travers le montage. Euh, et donc ça, ça rejoint une question qu'on se posait aussi avec Elise qui est celle de, de la façon dont justement vous avez pensé, la, la, le tournage des plans le, le, en prévision du montage et l'évolution qu'il y a entre par exemple au début avec la signalétique quelque chose qui est plus de l'ordre euh, du plan fixe bien sûr, mais presque de la vignette on pourrait dire, pour aller vers des mouvements, une mise en mouvement progressif du film euh, Oui, oui euh, alors je, euh, petit petit détour, euh, mais la manière dont j'ai euh, pensé le film, c'est que je voulais vraiment avoir des débuts, enfin extrêmement précis, extrêmement do documentaires, effectivement quelque chose de l'ordre de la vignette. Enfin, en fait, j'ai lu un livre sur euh, la, la compagnie électrique de Hong Kong, enfin toutes les étapes, etc. Enfin, c'était, j'ai vraiment eu un travail très minutieux, très scolaire un peu. Euh, voilà, et je voulais vraiment euh, qu'on soit comme ça dans dans des choses. Euh, Enfin, limite du film institutionnel, <rire> voilà, enfin, et qui ça décolle peu à peu, et que là, on... enfin voilà, il y a cette vrillette comme ça, où mm. peu à peu, quand il y a... Enfin, moi, j'ai une pratique aussi de, de sculpture, et je, je, la, je la dissocie pas de mon travail de film, donc j'ai un rapport à la forme, euh, que, enfin, qui est indéniable dans, dans ma manière de filmer, et euh, j'adore filmer des, des, des gros bâtiments, quoi et donc l'idée c'était de voilà on a début au début c'est choses assez planes assez euh... enfin assez... on est assez en dégagement par rapport à elles qui, enfin, qui sont très un truc de l'ordre de la planéité quoi et après quand voilà quand ça commence à s'incarner là euh... Là, il y a tout un travail, oui, sur la, comment restituer un volume, aussi gigantesque en plus que cette centrale à l'AMA, et aussi toute l'interaction qu'il y a avec l'environnement, parce que c'est vraiment des choses très hétérogènes. Enfin, c'est une, une, île qui était, enfin, assez sauvage, quoi. Enfin, et qui l'est encore. Enfin, je me suis fait bouffer par les moustiques, comme n'ai jamais été bouffé. <rire> enfin, c'est, voilà, c'est, limite la jungle, <rire> et, et voilà, il y a, enfin, c'est quelque chose d'encore assez préservé. Et il y a, voilà, deux, euh... Euh, entités totalement hétérogènes qui cohabitent. Et la manière que j'ai filmé, c'est... Voilà, j'ai essayé d'introduire le volume, euh, de tourner autour de, de cette forme, et aussi d'intégrer le hors-champ, euh, qui est cette végétation, euh, cette faune, cette flore. Et, et, et voilà, enfin. Voilà. Disons que peu à peu, ça, ça on est passé de 2D à 3D, je dirais. Et euh, cette progression, euh, donc à travers euh, le mouvement, euh, le passage des vignettes au mouvement à travers le film, on, on sent aussi cette progression à travers euh, l'univers sonore. Puisqu'au départ, euh, dans les premiers plans euh, dans lesquels on, on est donc soit euh, au milieu de la ville, soit euh, un peu en périphérie, euh, proche des artères euh, routières, il euh, y a déjà, même si c'est un son euh, très euh, discret, il y a déjà une sorte de dissociation qui se fait comme si... Je, enfin, peut-être que... Enfin, vous allez me dire si, si j'ai raison, mais comme si, en fait, le son était déjà euh, une sorte de, de bruit lointain de ce, de ce que l'on voit en train de se produire à l'écran. Comme si le son, il y avait une sorte de dézoom sonore euh, qui crée, en fait, un décalage avec le réel. Et euh, ça, j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement intéressant puisque ça va aussi nous plonger au fur et à mesure dans... Bah le, vous parliez des moustiques, mais il y a aussi les fourmis <rire> qui arrivent au fur et à mesure. Alors comment est-ce que vous avez pensé euh, à voilà, cette progression sonore euh, à travers le film Alors justement, au début, euh, je dirais même que pour moi, c'était un truc, enfin, euh, je voulais un truc synthétique, enfin, normatif de ville, et synthétique, et un peu distant, enfin, un peu étouffé, cotonneux comme ça, et très plat, quoi. Et en fait, je pense que c'est le même rapport à l'image qu'au son, quoi. peu à peu, on, enfin, on est sur des choses assez plates et standards pour après, voilà, un décollement vers du et un épaississement des choses. Et justement, le son a été extrêmement important. Donc, mon, mon ingé son Arnaud Ledoux, qui est une personne enfin, tout à fait euh, incroyable. Euh, on a vraiment travaillé ça euh, avec beaucoup d'attention. Il y a aussi le, enfin, c'est la seule présence euh, à l'écran des, des fameuses fourmis. Et donc, il y avait comment aussi restituer une entité seulement par le son, enfin, seulement, euh, voilà, quelque chose qui ne passe pas à l'image, et comment aussi, enfin, euh, étoffer ces euh, plans assez, assez secs, euh, comme ça, comme dans les animés, comme on les, et aussi dans les, les plans de Nuit américaines à la fin, enfin, voilà, il y avait comment donner un peu de profondeur aussi à ces... Là, on retourne dans un truc assez plat, mais qui n'est pas la même platitude, pour, pour moi, enfin, c'est plus un truc vertigineux et... et euh, Verticale et, vertical et euh, au, enfin, c'est plus un, un plan incliné comme ça qui vient vers nous. Comme ça. Euh, voilà, il y a enfin, en tout cas, il y a une très très euh, forte euh, attention sur le son et comment le faire évoluer. enfin J'ai l'impression qu'il est qu il y a vraiment une, une courbe. Il prend en intensité, et après, il y a au début, c'est plat, intensité, puis après, c'est vide. Euh, voilà. Et justement, euh, par rapport, juste pour rebondir sur cette question du son, euh, je trouve que c'est toujours extrêmement compliqué euh, de, de décrire, de vraiment décrire ce qu'on entend euh, en, en général. Euh, on n'a pas l'habitude en fait d'utiliser du vocabulaire pour décrire vraiment l'acoustique, les, voilà, les, le son, les, les, les bruits euh, qu'on entend. Et, et je me demandais, en fait, euh, du coup, vous avez parlé de votre ingé son, mais euh, comment on fait pour, euh, voilà, pour créer un dialogue autour de, de, de ce qu'on veut vraiment Là, vous parliez de silence, d'intensité, mais après, plus spécifiquement, quand on rentre vraiment dans la presse, la matérialité du son, en fait, euh, le fourmillement, le, le cliquettement, le bruissement. comment, comment est-ce que ça, ça se construit, en fait euh alors ça, enfin ça, c'est tout est <rire> tout est grâce euh, à, à mon avis. Enfin il a, voilà, il y a une, une capacité de compréhension de ce que dit le réel euh, qui est euh, <rire> qui est très importante. Euh, après oui, il euh, faut savoir aussi, enfin petit détail, mais euh, c'était que, enfin il n'y a pas eu de prise de son euh, direct. Enfin juste euh, une fois à la Mile où il y avait, enfin euh, voilà, j'ai pris un peu de son, mais sinon voilà, c'est tout en post prod et euh, ça a vraiment été un travail de reconstitution euh, voilà et en fait c'est c'est vraiment de la de la dentelle quoi enfin il y a, y a enfin, des effets des ralentissements euh, euh, voilà des, des nagras euh, enfin il y a tout un travail ça c'est ça c'est lui enfin euh, c'est pour moi assez difficile d'exprimer euh, et de de, de, de de traduire mes ressentis auditifs euh, voilà enfin, en tout cas c'est un travail assez particulier je pense Et voilà, je dois le remercier pour ça il, tra il traduit très bien le, le processus de, de contamination progressive euh, qu'on qu perçoit dans le film notamment euh, par le fait que euh, au début, le, le, les spectateurs pourront s'en rendre compte, il y a, il y a le sentiment d'une possible concurrence des sons. Euh, L'eau, le, les voitures, que, que tu mentionnais Alice, euh, jouent encore quelque part, on les, on les perçoit encore un peu petit à petit, on se met que tout ça est complètement débordé. Euh, et il y, a, il y a un autre mouvement, du coup, euh, dans le film dont on n'a pas encore parlé, mais qui est un peu du même ordre, c'est celui qui va de la, de la pleine lumière à, à l'obscurité, alors peut-être que vous pourriez nous en dire aussi un mot, euh, tout à fait. Alors euh, voilà, l'idée, c'était de. Enfin, en fait, le film s'est quand... construit vraiment pendant ma résidence. Donc, je, voilà, il a été réalisé dans le cadre d'une résidence qui s'appelle Microméga, euh, où j'ai passé euh, voilà deux mois euh, sur place avec cette idée au début de faire un film autour de l'infrastructure électrique. Et puis après, ça a complètement vrillé dans un projet de science-fiction. Enfin voilà. Mm -hmm. euh, et donc l'idée, euh, moi, j'ai enfin, beaucoup. Travailler sur euh, voilà, la ville de nuit, euh, l'ambiance nocturne, la lumière artificielle, enfin voilà ça c'est des choses que j'ai beaucoup fait euh, dans mon jeune, tra mon dans jeune les, travail dans quoi. les, précédents films, voilà, ouais, dans les présentants films et hein. puis même ouais. dans, le, dans mon travail de plasticienne enfin voilà dans la mise en lumière c'est une petite obsession et donc Hong Kong est euh, surconnu pour sa euh, son paysage nocturne enfin sa, sa skyline quoi et je voulais pas euh, encore faire un truc là-dessus, enfin c'était pas possible et je trouvais que c'était pas intéressant, enfin c'était juste totalement fasciné et, euh, et euh, joli quoi. Et je me suis, enfin l'idée la... de la nuit américaine, je pense, est arrivée avant <rire> le même le l'idée de fourmis etc. Et je m'étais dit vraiment il faut que je trouve un moyen de faire une nuit américaine, enfin c'est le, le seul moyen, int enfin intéressant, je vous... la seule chose intéressante à apporter à, à Hong Kong, enfin les proportions gardées, mais euh... Voilà, d'essayer de, de, de, de réappréhender ce territoire euh, par la nuit américaine. Parce que voilà, c'est une vue impossible, puisque enfin, c'est complètement incroyable, tous les dispositifs lumineux, tout l'ornement lumineux qui, qui est mis en place là-bas. Et, et donc voilà, je voulais faire une nuit américaine. Donc de, je crois qu'en gros, j'ai essayé de trouver une, des solutions pour la faire. <rire> voilà, donc c'est des solutions scénaristiques. Euh, et je voulais révéler comme ça cette euh, architecture brute Enfin, le, le, le, euh, ouais, voilà, sans, sans le moindre, moindre ornement, sans, sans la moindre euh, petite euh, décoration. Et de révéler comment cette architecture est horriblement euh, autoritaire et, euh, et violente. Enfin, euh, puis, voilà, c'était tourné dans le à central, donc le, le, le pôle financier. C'est vraiment de l'architecture capitaliste. <rire> enfin, voilà, c'est le, le summum de l'angoisse. Et... Et la manière dont j'ai amené la, la nuit américaine, c'est que, qu'à enfin voilà, Lama, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu de, de nuit. Et, euh, enfin voilà, permettre d'introduire un peu la, la nocturnalité, euh, puisqu'au début voilà, on est totalement dans le temps diurne. Et, et après voilà, le, le, ça arrive, et, et d'ailleurs on a plutôt un, un coucher, ça arrive assez progressivement, euh, donc à Lama on a vraiment un plan de nuit. Et on a ensuite des plans de Hong Kong d'une nuit progressive euh, qui, qui intervient sur les donc substation les sous-stations qui sont ces, euh, ces euh, architectures sur lesquelles j'ai complètement euh, bloqué pendant mon séjour. Il y a la nuit américaine et les substations, parce que c'était incroyable. Enfin, C'est des choses qu'on a absolument pas euh, en, en Europe ou aux états unis enfin, en tout cas j'ai jamais vu ça. Donc c'est des gros transfaux, quoi qui sont euh, implantés dans la ville pour dispatcher euh, l'électricité qui arrive en, en très gros voltage. Et... Voilà, mais sauf que ces infrastructures là, nous, euh, bon, c'est loin et c'est pas aucun rapport de, de, de bâtiment quoi. Enfin c'est voilà, c'est des, des je sais pas des, des champs avec euh, des, des fils et des trucs. Là, ça prend vraiment la forme d'un bâtiment parce que ça se doit s'intégrer dans une architecture euh, dans l'architecture environnante et euh, Enfin, euh, il n'y a pas de place à Hong Kong, donc du coup, il n'y a, a pas la place d'avoir un, un gros champ de fil, quoi. Donc, <rire> ça, se, ça se transforme en euh, bâtiments architecturaux, mais des architectures, euh, je dirais, non, non, non, Donc, y a pas de... elles ne sont pas faites pour des, à des dimensions humaines, quoi. C'est des, des, des architectures fonctionnelles euh, pour, euh, voilà, pour, les, pour la gestion électrique et donc il y a voilà une espèce de semblant de décoration pour voilà enfin que c'est l'air de, de s'apparenter aux architectures environnantes mais ça n'on n'a pas la fonction et ça se voit quoi euh, voilà donc c est, c est, parenthèse fermée et donc l'année la américaine arrive comme ça progressivement euh, et on a une petite aurore à la fin enfin, voilà c'était vraiment un condensé de nuit quoi un, un coucher euh, nuit aurore euh, euh, voilà et euh, cette nuit américaine, pour moi, c'était hein, aussi une référence à tous ces films de science-fiction des années 50 qui, euh, qui sont une... vraiment centrales dans mes références. Hein. Euh... Voilà, ces films souvent faits dans le désert, avec peu de moyens, euh, sur des invasions extraterrestres. Où, euh, voilà, euh, vraiment des, des, typiquement euh, des angoisses de guerre froide <rire> et de guerre nucléaire et d'invasion de, voilà, de, communiste. Il y a vraiment un travail de la nuit américaine que, que j'adore et c'était pour moi aussi une manière de, de faire référence à ce, ce cinéma-là qui est une très très grosse référence pour moi. Mmh. Enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait que vous parliez de ces films, c'est que souvent, bah, on utilise pour ces films euh, des effets spéciaux, euh, des matte paintings euh, qui reproduisent comme ça ces villes complètement futuristes. Et, Et là, en fait, ce qui, ce qui est incroyable, c'est vraiment que bah, vous partez euh, du réel. C'est pas... Enfin, si je me trompe, mais ce pas des images 3D. C'est euh, les images de la ville, mais vous allez leur donner... Euh, alors, peut-être que vous allez développer après sur cet aspect-là, mais avec, grâce à l'étalonnage, vous allez vraiment développer ce côté de science-fiction, du travail de l'image, mais l'image brute, en fait, l'image du réel. Et, et c'est hyper intéressant ce que vous disiez sur les bâtiments, parce que et, et, ces bâtiments voilà, capitalistes, très bruts, parce qu'ils prennent presque une euh, dimension comme s'ils si étaient modélisés, en fait avec euh, plein de, on sent que vous intéressez aux textures, des grillages, des, euh, enfin, voilà, des façades avec certaines lignes très symétriques, comme si on était un peu en fait, euh, ouais, en, pas en 3D en temps réel, mais quelque chose comme ça de l'ordre de la modélisation en fait du jeu vidéo presque aussi. Et du coup, euh, je me demandais euh, voilà comment comment ça s'est euh, Comment ça s'est mis en place et euh, quel, quel travail, quel, comment vous avez choisi tout ce travail autour de l'étalonnage et, et de l'image finale Ouais, alors, il euh, y a aussi ça, c'est que, enfin, en fait, pour moi, Hong Kong, c'est une ville de science-fiction, enfin, c'est indéniable, quoi. Euh, et, et puis, c'est une utopie capitaliste aussi, puisque voilà, ça a été mis en place euh, enfin, voilà, <rire> au même moment, et euh, c'est vraiment voilà, une zone de test, et puis c'est... Il y a aussi ce rapport qui est intéressant aussi, euh, dont on n'a pas encore parlé, c'est le, euh, le rapport entre Hong Kong, Kowloon, les nouveaux territoires. Enfin, c'est différents temps de, de colonisation. Enfin, l'île de Hong Kong, euh, c'est 1841, Kowloon, euh, c'est 1860. Et après, les nouveaux territoires, donc c'est euh, euh, d'autres territoires qui ont été ajoutés. Euh, donc, Kowloon, c'est la presqu'île euh, et voilà, à peu près euh, jusqu'à Shenzhen. Il y a toute une archipel euh, voilà, et ce qui m'intéressait, c'est que la Mainland fait partie des nouveaux territoires, euh, et donc n'a pas techniquement de, de, de lien direct avec Hong Kong, qui est voilà le, la première euh, des colonies. Euh, parenthèse faite. Euh, et donc justement, enfin Hong Kong, comme c'est vraiment le centre, l'épicentre de cette colonie, il voilà, y, y a un truc euh, complètement expérimental là-bas, architecturalement aussi. Euh, et enfin ça. Ça génère une ambiance complètement cyberpunk. Enfin, c'est euh, complètement incroyable, quoi. Donc, je... ça, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si c'est juste la vie qui est comme ça, mais j'ai voilà. Après, euh, effectivement, enfin, je me suis fait euh, tout un... Un, un une rétrospective personnelle des films de voilà de films noirs, films de, euh, film noir, film de science-fiction. Euh enfin voilà ce rapport à la ville à la nuit euh, et aux au, au, futurs anticipés euh, donc ça c'est quelque chose vraiment qui était en, en, en, en arrière du, du moment où je euh, voilà de ce moment de résidence euh, il y a enfin dans les dans la matérialité même des bâtiments effectivement il y a un truc très euh, très précis enfin les substations pour y revenir elles sont entièrement euh, recouvertes de petits carreaux enfin des, du carrelage euh, ça c'était je crois une mode architecturale dans les années 70-80 donc ça fin, ça fait ça, je trouve une matérialité assez assez folle et c'est aussi pour ça que je les adorais quoi on aurait dit des grosses salles de bain <rire> en plus voilà, avec des formes assez art déco enfin c'était c'était des wood bunkers. enfin voilà c'est euh, en tout avait ben, tout un vocabulaire de formes qui pour moi me qui me touche particulièrement euh, Et les euh, enfin dans l'architecture même des, des bâtiments enfin il y a vraiment un truc euh, de l'ordre euh, du statement architectural hein. Pardon, je fais plein de franglais mais <rire> c'est que voilà ce projet a été fait en anglais du coup il y a des des automatismes euh, voilà c'est vraiment des des, des parties architecturaux euh, et une volonté euh, comme ça, d'affirmer certaines, certaines choses. Euh, par rapport au procédé, même fin de comment c'était fait, euh, du coup, j'avais en gros une demi-heure, trois quarts d'heure entre le matin, enfin, donc ça a été filmé à l'aurore, euh, entre l'extinction des, euh, des éclairages publics et euh, le, euh, le, voilà, le, le les, tous les gens qui partent euh, au travail. <rire> voilà, c'était entre. Voilà, 6h15 et, et 6h45, en gros. Le dimanche, c'était super, parce que ça allait jusqu'à 7h30, presque. <rire> euh, voilà, et du coup, il y avait tout ce... Enfin, J'avais vraiment ce temps qui était assez désert. Enfin, euh, vous pouvez avoir une ville assez déserte, sans trop de, de contamination. Enfin, euh, voilà, des de... gens, c'était pas si grave qu'il y ait des gens, mais pas trop de trafic. Euh, euh, voilà, et puis surtout pas d'éléments de... qui auraient dû être lumineux qui n'étaient pas, enfin... Euh... Voilà, euh, et, et après, donc, il y a eu un, un très gros, euh, très gros euh, travail euh, avec mon étalonneur, Julien, qui. Enfin voilà, où vraiment, on a passé beaucoup de temps euh, euh, sur voilà, traduire, enfin, arriver à fabriquer cette, cette nuit américaine. C'était c'était les deux, deux tiers de l'étalonnage. <rire> voilà, c'était un très long temps de travail dessus. Voilà, parce que c'est pas facile à faire. Mais voilà, moi je pensais qu'on mettrait un, fil un filtre bleu, quoi, mais non. C'est un peu plus complexe. On pourra peut-être après revenir aussi sur la, la parfaite, même brièvement, à la figure animale dans le film, parce qu'elle résonne avec la... la la métaphore des fourmis ou le motif des fourmis euh, mais, mais, mais peut-être redire un mot avant de la de la place de l'humain du coup que vous enfin, de la place que vous réservez dans le film à l'humain qui est euh, sporadique c'est-à-dire qu'au début on les il y a quelques personnages comme ça qui apparaissent quelques protagonistes euh, et dans la dernière partie aussi en fait euh, et, et là le le, le, le film tire en effet du côté de la science-fiction mais aussi du, du côté, de ce point de vue-là, du film de zombies, presque. On, on a des, des, des figurations humaines qui sont extrêmement fantomatiques et, et, pour tout dire, inquiétantes quand même, très largement. Le, le son joue d'ailleurs beaucoup pour ça. Euh, et en, en, en le voyant, je me disais que c'était intéressant, mais je ne sais pas si c'est volontaire, la façon dont, euh, et le motif des fourmis déclaré par le texte d'un côté, et cette absence de, de figuration humaine, euh, joue précisément à l'encontre de, des clichés de représentation de la grande ville asiatique en général, dans, notamment dans le cinéma occidental, et en, notamment dans le documentaire, à grand coup de timelapse, et de, euh, voilà, de, de figuration de la grande ville, comme fourmière justement, avec l'humain réduit à la, au statut de fourmi. Et, et ici, on a, les, les motifs réapparaissent, mais de manière totalement détournée. Euh, merci pour cette question, parce que je n'avais jamais, jamais pensé à, au, à la représentation fourmilière de, des villes asiatiques. Euh, pas du tout. <rire> Donc, très intéressant. Euh, alors, c'est vrai, enfin, d'habitude, il y, y, y a très peu de place pour les humains dans mes, dans, dans mes films. Hein, y a... <rire> j'ai un problème avec ça <rire> enfin voilà c'est beaucoup d'architecture vide voilà. euh, d'ailleurs je pestais dès qu'il y avait quelqu'un qui passait mais bon après j'ai fini par l'accepter parce que vous, vous pas, on était quand même dans une ville quoi euh, voilà mais juste en fait j'avais envie que l'humain apparaisse en fait comme un, une sorte de d'élément qui a des besoins enfin voilà tout, tout qui a ses besoins de ces besoins de ces ressources là enfin qui soit cette espèce de voilà vecteur de, de consommation où, euh, et pas que, voilà, qu'il y ait de, de personnes vraiment identifiées, et puis qu'ils apparaissent, enfin, euh, voilà, en creux, hein, un peu indirectement. C'est... Euh, voilà, la, la, les infrastructures électriques sont la, le signalement en creux de leur consommation, et donc leur existence, et, etc. Et je voulais aussi... Euh... Oui, avait, en fait, il y avait vraiment quelque chose qui était... Euh de l'ordre du manque puisque après comme il y a cette disparition d'électricité enfin et de et de enfin voilà de, de, de suppression euh, donc je sais pas ça devait être une sorte de, de, de chose qui est enfin enfin les humains l'apparition humaine devait être quelque chose qui était euh, voilà euh, délétère euh, en arrière fond quoi parce que c'était pas le sujet euh, le sujet surtout c'était de ce basculement euh, écologique et qui pour moi enfin doit être central enfin et pas justement euh, ethnocentré quoi mais juste plutôt euh, basé sur euh, le... parce qu'on a oui il y, y a toujours aussi vrai, dans ces films de, de catastrophes écologiques machin toujours centré sur les humains mais on, enfin voilà je crois que c'est faut mettre l'accent sur euh, sur aussi le, le, le sujet même des choses et euh, c'est un peu indirect indirect le, la souffrance humaine qui va en découler fin, euh, voilà en tout cas j'essaie de, de ouais faire un, un truc euh, de science-fiction, enfin un film de science-fiction non anthropocentré qui aussi touche vraiment à peut-être au, au tenant et aux aboutissants, enfin ce rapport à la consommation, à l'extractivisme, euh, enfin tout ça, enfin tout, tout ce que ça induit et le basculement que ça, ça génère et que voilà ce, ce soit un... <rire> c'est un dommage collatéral au final <rire> le manque d'électricité euh, voilà Et effectivement enfin j'avais pas du tout pensé à ce, à ce rapport à la ville fourmi fourmilière après bon, j'ai aussi euh, eu la chance d'y être pendant la pandémie <rire> il voilà. y avait quand même pas mal de gens euh, euh, la journée mais euh, mais voilà en tout cas j'avais pas du tout envie que ce soit euh, plein de masse euh, mm. Euh, puis il y avait aussi ce masque qui me gênait, qui vraiment datait le film. Ah, ça c'est 2020, 2021. <rire> euh, voilà, je voulais être un, dans une sorte de neutralité aussi, euh, au maximum. Voilà, D'ailleurs, les, les, au, au début, là, là où il y a des pancartes, on voit des gens et ça me, ça me crispait quoi. j'essayais de cadrer euh, au plus près pour que, fait, de trouver des angles qui, euh, voilà, qui permettent d'avoir le moins de gens possible. Voilà. Et euh, je trouve ce basculement aussi dont, dont vous parliez. Il... Il transparaît vraiment de manière euh, assez euh, évidente euh, quand vous filmez euh, bah, la skyline euh, depuis la mer en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement. Enfin, on dirait que. En plus, il euh, y a un parti pris où, où, où, où, où en fait la caméra tangue sur le bateau, donc euh, sur le bateau. Donc euh, en fait, ça fait tanguer, euh, ça fait complètement tanguer. Euh, euh, la, la ville d'Hong Kong qui a l'air d'être complètement à la dérive aussi, mmh, donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant parce que d'un côté, il y a, on sent tout, tout votre intérêt pour euh, voilà, toute cette question euh, de l'alimentation, du réseau électrique et, mais, mais il y a aussi euh, cette présence euh, de l'eau qui, qui fait vachement euh, un film catastrophe, immersion euh, submersion et euh, qui, qui est aussi en fil conducteur et qui je trouve... Et, extrêmement intéressante dans ce plan euh, parce que vous avez filmé beaucoup de d'abord la ville mais aussi l'île euh, depuis euh, la mer en fait Et comment ça s'est euh, amené euh, à... ben j'ai pris la navette il <rire> <rire> <rire> enfin, y avait justement je voulais euh, créer un, un, un lien enfin une enfin euh, voilà euh, et faire la ligne, euh, le, le, le, la continuité entre euh, l'île de Hong Kong, l'île de Lama et comment on y arrive. Il y a ce rapport évidemment insulaire, mais voilà, comment on arrive de l'un à l'autre. Euh, parce que aussi, je pense qu'on n'aurait pas compris euh, le, comment elle se situait. Les, voilà, je dis que c'est au sud, 3 km au sud-ouest. Euh, euh, mais bon, voilà. Euh, donc ça permettait de, vraiment de, de faire le lien. Puis il y a ce, ce rapport d'apparition comme ça, de surgissement. Euh, euh, Enfin, je sais pas, il y, y, y, y a un truc en fait très sculptural en fait, un presque un surgissement sculptural, une île qui apparaît quoi. Il y a le Colosse, Colosse euh, ah, oui. incroyable quand on arrive, qu'on se retrouve face à ces, on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, face à ces collines avec les cheminées qui, qui mmh. sent, qui semblent surgir en fait de l'intérieur de la terre en fait. Il ouais. y a un côté où est Colosse de Rhodes <rire> dans le, enfin <rire> voilà, j'avais, enfin pour moi c'était vraiment un truc. Euh assez ah, incroyable, c'est qu'on voit cette île, enfin euh, les, les cheminées, c'est les premières choses qu'on voit de l'île et qui est comme, enfin bon, c'est une région assez montagneuse comme ça, mais vraiment ça, ça c'est en compétition avec euh, le rapport tellurique, quoi. <rire> et je, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un rapport dans cette euh, matérialité, puis il y a un truc très, euh, très impressionnant, quoi, et puis on arrive vraiment juste derrière, enfin c'est des dimensions qui sont euh, vertigineuses, et... Et voilà, ça, ça faisait voilà, vraiment euh, accueil des, navi des navigateurs, euh, <rire> voilà Colosse de Rhodes Et c'est pour ça d'ailleurs que, enfin, j'ai choisi de le nommer comme ça, Colosse, il mm. y avait aussi voilà une référence à ça. Oui, le, le, le film, mais comme Palace Monument d'ailleurs, fait souvent la, la jonction entre. Euh, C est, c est, enfin, je, je repense au fait que vous disiez que vous souhaitiez pas qu'il y ait le masque, par exemple, qui serait une, un élément de contextualisation immédiate de l'image. Mais le, le, le film, comme, comme Palace Monument, donc joue beaucoup d'un entre-deux, entre, -deux entre la, la, la, plutôt d'un écart, euh, avec d'un côté euh, l'exploration de la modernité de ses signes, etc., et de l'autre, en effet, un arrière fond mythologique, presque comme si le, le présent entre les deux, il était difficile à cerner. On ne on sait, on sait pas exactement euh, où on est. Donc c'est aussi un aspect qui est, qui est intéressant. Et sur ce travail de la modernité, euh, le film, alors peut-être aussi parce qu'il s'agit d'un court-métrage, euh, évoque et, et qu'il tire, tire vers la science-fiction, euh, évoque euh, notamment le cinéma de Chris Marker, on en discutait un peu euh, auparavant. Et plus globalement, moi je trouve justement euh, toute une part du, du, du cinéma documentaire de milieu des années 50, euh, début des années 60, enfin avant le direct, et c'était intéressant que vous disiez que tout était en post-production, par exemple, pour le son, euh, et qui interroge à l'époque vraiment de manière très très forte la modernité, et à un, à un moment, et avec des modalités dont on a beaucoup dit qu'elles avaient à voir avec euh, la catastrophe nucléaire, et avec ce que ça avait bouleversé du rapport au monde. Et comme euh, du coup, à la fois d'un point de vue, on pourrait dire, thématique, politique, et même formel, ça rejoint un peu le, le film que, que vous proposez là. Euh, oui, oui, complètement. Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment mes références euh, de base et forcément ça, ça, ça infuse et ça se traduit dans, dans mon travail. Enfin, j'ai vraiment une obsession pour cette période 50-60. Enfin, je le... c'est vraiment une articulation dans la modernité. Enfin, il y a une sorte de rebond de modernité par... Enfin, voilà, la révolution industrielle, machin, un peu en déclin. Et là, ça fait une sorte de reprise de croissance, euh, mais avec la révolution scientifique et nucléaire, etc. Et donc voilà on passe du, du côté euh, création industriel à la bouse blanche quoi, euh, clean et euh, javelisé. et euh, je trouve que c'est vraiment un, un, une zone un moment d'articulation euh, qui est, qui permet aussi de de repenser enfin j'ai l'impression aussi qu'on se trouve dans le même genre de, de rapport de croisement avec euh, voilà les nouvelles technologies enfin nouvelle euh, seconde euh, phase de seconde vague de blues blanche <rire> qui, euh, voilà, qui apparaissent depuis une dizaine d'années enfin voilà je, je, je retrouve dans ce basculement le même basculement dans lequel on est maintenant et il y a un truc comme ça de peut-être réinter réinterroger euh, voilà un certain passé une certaine histoire parce qu'il y a un rapport un peu cyclique parfois et, euh, et voilà mais oui clairement mes références principales sont, sont ça fils de science fiction il y a aussi <coughs> enfin, voilà, pour parler des, des, des une référence, euh, Carpenter, qui est pour moi une. Enfin voilà, j'adore. <rire> euh, mais Carpenter, euh, voilà, euh, se... se réfère beaucoup au film de Sophie qui 50. Enfin, euh, je pensais de, dans euh, Day Live. Il y a un moment sur la télé, un euh, question de voir la carrière de la télé. Il y a euh, la rediffusion de euh, Monolith Monsters, qui est un film. Euh, voilà, un des 50 qui est absolument incroyable. C'est une météorite qui arrive sur Terre et quand elle est au contact de, de l'eau, elle fait des, des monolithes de pierre. <rire> et elle envahit comme ça le désert. Et, et voilà, donc j'étais ravie de voir cette rêve dans, dans ce film-là. Enfin, ouais. voilà euh, Je pensais, là, en vous, en, en vous écoutant parler, aussi à euh, toute la question de, des échelles, en fait. Des échelles, de par exemple, de la ville. Ce qui, ce qui est incroyable, c'est que quand on est... Euh, quand on est sur l'île et que vous filmez euh, la ville d'Hong Kong, elle apparaît vraiment en miniature et du coup ça crée euh, des décalages comme si le vivant comme si euh, l'île, la végétation reprenait le dessus aussi avant bien sûr qu'on se retrouve euh, complètement euh, submergé par les tours à la fin mais avant ce, ce moment là il y a quelque chose où, où le vivant on dirait reprend vraiment euh, sa place euh, avec l'apparition euh, tonitruante des fourmis et euh, comment vous articulez ce jeu des, des points de vue et, et des échelles dans votre film Parce qu'on sent que c'est très présent. On voit euh, l'île euh, depuis euh, euh, la plateforme, l'esplanade de, de, de la résidence. Ensuite, euh, on voit Hong Kong euh, en miniature euh, depuis euh, l'île. Donc je trouve que c'est super intéressant ce travail euh, sur les échelles. C'est vrai. En fait, il y, y a quelque chose euh, qui m'a beaucoup marqué ici. C'était le rapport ju justement entre le paysage euh, naturel, voilà, des grandes collines, voire des pics euh, recouverts d'une végétation hyper végétale, enfin un truc très très foisonnant, et des éruptions comme ça verticales de, de béton. Et ça me faisait penser à, au travail d'un plasticien, Cyprien Gaillard. Euh, C'est un travail, euh, je pense qu'il y a pas mal d'années. Euh... Pardon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais est, comment, quel est le titre. Il avait repris des, des, des gravures avec des paysages comme ça. Euh... Un voilà, univers assez pastoral, euh, euh, voilà. comme ça. Il avait euh, réintégré des espèces de dessins de grands ensembles dedans, et en fait, j'avais l'impression de voir ça en vrai. C'était vraiment, enfin, euh, il y a un truc, euh, voilà, qui était, qui, est, je, voilà, sur des rapports hétérogènes. En fait, je pense que il y a, il y a le rapport hétérogène entre le, voilà, l'architecture le, le, cristalline, enfin voilà, en, en pierre, béton, etc. Enfin, béton surtout, vert euh, et cette euh, présence naturelle euh, qui rôde un peu, enfin voilà, qui, qui est une sorte de. En fait, c'est une sorte de brume permanente, enfin, très floconneux, comme ça, qui, qui, qui, en, qui, euh, qui va dans tous les espaces euh, qui ne sont pas euh, euh, complètement une dalle de béton. Enfin, Central, tout ça, c'était vraiment des. Il n'y avait pas un pet de nature, mais dès qu'on voilà, qu s'écarte un peu, c'est beaucoup plus foisonnant, etc. Il y avait. Je pense que le rap, ces changements de point de vue, me permettaient aussi de mettre en. Enfin, permettrait de vous de montrer ces rapports là qu'il y avait entre le ce paysage euh, originel euh, enfin cette nature originelle et cette euh, colonisation euh, architecturale et, et voilà il ya puis en plus comme on est loin enfin ouais, point de vue entre les deux îles enfin je crois qu'il y avait un rapport comme ça de point de vue aussi qui était très intéressant et comment l'un enfin de, de rapport de rive quoi comment l'un a l'air euh, enfin apparaît comme ça de, de ce côté puis de l'autre comme ça enfin voilà il y avait un, un rapport de vis-à-vis -vis, euh, que je trouvais intéressant que je voulais aussi mettre en mettre en, en scène quoi euh, puis voilà aussi c'est mon rapport de, de plasticienne mais le, le point de vue la composition des plans enfin c'est c'est vraiment des des rapports enfin euh, qui sont centraux dans dans mon travail comment construire le plan comment faire apparaître enfin euh, j'appelle ça un peu la la valeur monument, enfin comment générer une sorte de valeur monument, enfin amener une monumentalité et aussi traduire l'interaction qu'il y a entre l'environnement et la, la sculpture ou l'architecture ou le bâtiment en, mis en scène. Peut-être revenir euh, avec le, le, le son et, et l'image qu'on a déjà évoqué, revenir aussi sur la valeur qui est donnée au texte, euh, soit dans la signalétique, mais pas uniquement évidemment dans ces textes noirs qui se substituent à ce qui aurait pu être un commentaire en voix off justement sur le mode du, notamment du documentaire institutionnel qu'on évoquait précédemment, euh, et sur la, la place que le texte a dans la lecture justement et la relecture des images, le fait que, euh, comme chez Marker par exemple, justement, donc, les fameuses, euh, on, on, on relie complètement en fonction de, du texte et de son éclairage. Et je repense pour ça à un plan qui se situe un peu euh, au milieu, c'est-à-dire au moment où, où les choses basculent, mais on n'est pas encore tout à fait sûr d'avoir compris le basculement en fait. Enfin, sauf si on a été complètement prévenu du fait qu'on va faire la science-fiction. C'est le plan sur les chiens qu'on voit errer comme ça dans l'île la, dans la, dans et qu'on voit regarder par terre. Et, et ce qui est fou, c'est que par le seul fait qu'on a entendu l'hypothèse des fourmis, on a l'impression qu'ils les cherchent. On a l'impression de les voir en train de manger les fourmis au sol. Alors même, évidemment, c'est pas le cas. Mais, euh, mais, mais c'est très intéressant. C'est une bonne illustration, pense, de la force du texte dans le documentaire. À quel point... Euh, on a du mal à, à, à le refuser d'une certaine mmh. façon et on, on s'accorde à, à la grille de lecture qu'il nous impose oui. absolument alors euh, par rapport au carton voix off euh, donc voilà je, je, je, l'idée des cartons est venue assez vite euh, parce que je, je, en tout cas je voulais un peu avertir sur ce qu'on allait voir mmh. plutôt qu'une voix off qui est en même temps et qui aussi coupe d'une du, du, pleine expérience euh, du moment et puis, bah, euh, Comment et puis du gris mmh. Oui, voilà. Et oui, oui, comme il y avait tout un travail sur le... son pif, hein, voilà. c est, c est, Pour moi, ça allait perturber et je voulais plutôt avertir en amont, genre, préparez-vous à interpréter ces images comme ça. Et ce qui m'intéressait, voilà, c'était aussi le, la manière dont le, le texte, la narration, peut complètement euh, faire dire autre chose à, à une image. Enfin, j'ai quand même juste fait des plans de ville, quoi. <rire> et on arrive à... Voilà, à, à, à, à juste tout à fait euh, ailleurs. Euh... Euh, voilà, pardon, la deuxième partie de la question. Euh, C'était sur le. le, le... Peut-être la place des animaux et des fourmis. Oui. Enfin, oui. Euh, des fourmis, mais pas d'elle enfin oui, des autres chiens, animaux okay, aussi. Il oui, oui. euh, y a aussi un même type de plan dans Payless Monument, si je me souviens bien. Une y a, voilà, il y a une niche, <rire> exactement. Ce que, ce que mais, mais dans un espace qui est de la même manière pris entre euh, verdure oui. d'un côté et monu monumentalité de l'autre, et où les humains ont on on un peu du mal à exister, oui, oui, oui. Euh, pris dans, dans une histoire qui les dépasse, dans le, oui, oui. des grandes... Des affrontements de puissance et d'énergie, justement. Euh, cette biche, tout d'un coup, elle a la valeur d'apparition, comme ouais. ça, un peu magique presque. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, euh, un peu de l'ordre de, enfin, c'est des espèces d'exemples d'adaptation euh, ouais. où ils, voilà. Enfin, il je trouve dans le rapport animal, il y a vraiment un truc d'adaptation absolument incroyable de. Enfin, et puis même, ce... donc cette histoire de, de fourmis, je vais peut-être y revenir. Euh... En fait, j'ai appris que, que les fourmis électriques existaient, mais enfin, elles sont pas comme. Je... <rire> mais c'est juste des, des fourmis qui ont une piqûre absolument atroce et ça, en fait, je ne savais pas du tout. Euh, voilà. Et en... enfin, la manière dont c'est venu, je me suis basée de faits réels. Euh, tout début, euh, au tout début euh, de l'implantation de la centrale électrique, en fait, ils avaient euh, enterré les câbles et des fourmis blanches avaient tout bouffé <rire> et du coup, euh, ils avaient dû. Voilà. Re... Enfin, au bout de deux ans, elles avaient euh, ravagé tout le toute l'infrastructure euh, de câbles, il a fallu tout refanger. <rire> voilà. Et donc il y avait cet, cet, cet élément euh, euh, véridique. Et il y a aussi ce, ce rapport de la fourmi, enfin de, de l'insecte aussi, mais une espèce d'entité de, de, absolument partout, enfin qu'on peut pas, enfin euh, que c'est, voilà, qu qui est minuscule mais euh, qui est tellement vaste et, euh, et en réseau que ça elle nous, enfin elle, nous, elle, elle a le dessus sur nous. Euh, puis c'est aussi une figure euh, qui apparaît, je pense à, à deux films de science-fiction particuliers, euh, Dem, qui est donc de 54, euh, qui se passe au Nouveau-Mexique. Bon, c'est des, des grosses fourmis géantes qui ont mmh. muté euh, <rire> euh, après le premier test de bombe nucléaire à l'océan. Euh, White Sand Trinity. Euh, voilà, donc il y avait ça qui attaque Los Angeles. Euh, c'est assez génial. Et un autre film euh, de 74 Phase 4 de Saul Bass, qui était donc son, pre son seul film et qui pour moi est un, un film absolument extraordinaire. Donc c'est le la personne qui faisait les génériques de, de, de films. Enfin voilà, on a fait beaucoup. D'ailleurs, c'est très drôle, son film n'a pas de générique. <rire> Petite blague, <rire> et donc c'est sur des fourmis. Enfin euh, vraiment, je j'engage je, tout le monde à le voir. Enfin c'est vraiment super. Euh, donc c'est des fourmis qui, euh, alors je sais plus comment, mais elles euh, elles deviennent super intelligentes euh, et elles euh, se mettent à communiquer euh, euh, en faisant des sculptures. Voilà, donc elles érigent des grands. Ça se passe en Arizona, elles érigent des, des grands. Euh des grands totems de terre, machin, des cristaux comme ça. Et il y a donc deux chercheurs qui, cherchent, enfin, qui essayent de, de, de comprendre et de communiquer avec elle. Et, et voilà, donc il y a tout un rapport comme ça à la, à la, à la sculpture. C'est complètement smithsonian comme, euh, comme film. Voilà, donc ces deux films parlaient de, de fourmis, et je me suis dit, enfin voilà, comme c'était des rêves un peu, j'avais, donc bien sûr il y avait eu ce, ce problème avec les moustiques, mais je m'étais dit que, <rire> voilà, c'était peut-être moins euh, trop personnel, bonjour. <rire> voilà, <rire> bon, j'en un petit peu ridicule, euh, voilà, et pas très, un peu stérile, et voilà, donc le, le la vigueur de la fourmi euh, était, euh, voilà, puis euh, ce rapport à l'histoire aussi de, de l'entreprise la, de, de la, de euh, électrique, euh, et donc voilà. après, je l'ai vraiment traité pas justement dans une individualité, mais dans une, un, un flux en fait. Je voulais et puis ça se sent dans le son. Je voulais que ce soit, ça devienne une sorte de flux électrique, enfin une entité, euh, voilà, ambivalente entre électricité, enfin un essaim quoi, euh, mm -hmm. aussi liquide que solide et, et voilà qui, qui infuse, enfin comme une sorte de, de, de fluide de sang, enfin voilà. Et les chiens, effectivement, enfin c'est très juste ce rapport à la enfin voilà un peu comme la biche euh, dans le dans Payless Monuments il y a euh, oui c'est espèce de petites figures comme ça qui enfin petites euh, dans le rapport d'échelle qui viennent euh, bah, réhabiter en fait c'est enfin réinvestir ces, ces, ces lieux qui s'adaptent comme ça qui mutent aussi euh, possiblement et euh, ça me fait aussi penser à à Tchernobyl enfin mm -hmm. voilà qui est complètement euh, euh, vidé de, de tous ses habitants mais il y a des euh, voilà il y a une, une, une bon après je sais pas dans quel état elle est hein, mais euh, voilà a aussi ce rapport de, de mutation qui se met en place et d'adaptation et de fusion aussi avec l'environnement et, et, et voilà et c'est peut-être les seuls indicateurs vivants de, du film puisque le, les humains sont écartés euh, parce qu'ils ont un rapport assez brut enfin voilà à, à, à, au, au rapport de simplement de vivre enfin euh, voilà, primitive, mais d'une façon positive, hein, je l'entends. Euh, voilà, mais euh, pas des, des machines humaines, quoi, mais de, un rapport très, voilà, essentiel, plus que primitif. Comme si eux euh, pouvaient survivre à, la, à cette période post-apocalyptique des fourmis. Oui, donc il y a aussi cette idée que les insectes, par exemple les cafards, euh, voilà, pourraient de, euh, survivre dans un environnement post-nucléaire. Donc euh, voilà, ça, ça donne euh, une perspective euh, d'adaptabilité. <rire> Réjouissante. Ah, tout à fait réjouissante. Kafka, <rire> <rire> si tu nous entends. C'est ça. Théodora, à moins que vous ayez un dernier mot à dire sur le film, pour les spectateurs qui vont le voir, on peut peut-être conclure là. Ouais, j'avoue, je, je, je crois qu'on est assez complaise. Je vous souhaite en tout cas une bonne projection. Euh... merci beaucoup Théodora pour le film vous. et pour votre présence merci, bah, merci beaucoup, à vos euh... questions c'était super intéressant <rire> merci merci beaucoup Alice et puis ben, on va souhaiter en effet une bonne projection euh, aux spectateurs euh, pour ce film euh, documentaire sur les fourmis <rire> <rire> d'un genre particulier et euh, qui va les hanter <rire> <son nouveau. rire> et au revoir au revoir, au revoir.